Hey Hey Salut toi Bienvenue dans Pop by Or, je suis Or, et aujourd'hui nous allons parler d'un film sud-coréen, le chef dœuvre du cinéaste Park Chang-wook, Old Boy, sorti en 2003. Si t'as déjà vu le film, tu peux me le dire en commentaire, et surtout me dire ce que t'en as pensé, parce que ça m'intéresse de savoir si tu l'as autant aimé que moi. Et si tu l'as pas vu... Arrête Arrête tout Va le voir tout de suite Maintenant et après, tu reviens me dire ce que t'en as pensé, ok Non, je rigole. Tu me diras après la vidéo si tu as envie de le voir, mais je te préviens spoiler alerte, on va rentrer dans les détails. Donc, si tu veux pas te gâcher tous les bouleversements, tous les retournements de ce spoiler, je te conseille quand même de le regarder avant et de venir revoir ma vidéo après. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si c'est toujours pas fait et de mettre un petit pouce en l'air si le sujet de la vidéo te plaît. Petite précision dans cette vidéo, le film, on va l'aborder d'un point de vue mythocritique. On va essayer de regarder quels éléments d'un mythe, celui d'Oedipe en l'occurrence, sont réemployés dans le film. Bien sûr, tu peux retrouver toutes les références dans la description, que ce soit les articles ou les livres que je vais citer. Et si tu veux un indice sur le sujet de la vidéo de début décembre, et eh ben je te conseille de rester jusqu'à la fin. Tu auras une petite information qui t'aiguillera sur le chemin du savoir. Voilà. Allez, old boy, Oedipe, c'est parti Oedipe, Oedipe ou Edipe. Ah Je sais jamais, moi j'ai des profs qui disent Oedip, moi j'ai toujours dit Oedipe. C'était si plutôt team Oedip ou Oedipe, tu me le dis dans les commentaires, ça m'aiguillera peut-être un peu sur la vraie prononciation déjà. Ce nom me semble un peu familier, pas toi Je pense, je suis sûre que si, tout simplement parce que l'illustre spécialiste en mythologie grecque qui est Alain Moreau a fait ce constat assez frappant dans un de ses articles, celui que de tous les mythes grecs, celui d'Oedipe depuis la deuxième moitié du 19 e siècle est celui qui a connu le plus d'interprétations. Et oui, porté par les rhapsodes, puis transposé par les dramaturges sur la scène de la Grèce antique, l'histoire du roi de Thèbes, à non seulement traverser les époques pour arriver jusqu'à nous, mais aussi les frontières. Preuve en est la trilogie de la Vengeance du Sud-Coréen par Chan wook composée de Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance. Et il se trouve que le deuxième volet, Old Boy, donc celui qui nous intéresse, quand on y regarde de plus près, montre quelques similarités avec le mythe d'Oedipe. Au passage, j'en profite pour noter que c'est l'adaptation en fait, d'un manga du même nom, que j'ai jamais lu dont la commercialisation je crois a été arrêtée mais que je serais vraiment très curieuse de lire alors l'histoire de le boy, c'est celle d'Odessous. je m'excuse par avance hein, si j'écorche des noms parce que j'ai aucune notion en coréen vraiment aucune donc n'hésite pas à me corriger dans les commentaires je trouve ça quand même important de prononcer correctement les noms et comme j'y connais rien bah enfin, donc je disais l'histoire euh, est celle d'Odessous. c'est quoi c'est un quadrat à peu près lambda tout ce qu'il y a de, de plus banal hein, vraiment il a pas réussi plus que ça sa vie il a pas raté non plus il a une femme une fille bon après une soirée arrosée il se trouve il est kidnappé sans qu'il sache même pourquoi. Et le seul contact qu'il va avoir à l'extérieur c'est un poste de télévision qui va notamment lui apprendre qu'il est accusé du meurtre de sa femme. Il est relâché 15 ans plus tard sans prévenir, sur euh, abandonné comme ça sur euh, sur le toit d'un immeuble avec une scène qui est vraiment culte en plus où il sort d'une valise. C'est génial. Et dès lors il va se lancer en quête de réponse et, bien sûr, de vengeance. Si tu ne vois pas encore le rapport avec le mythe, tu vas comprendre, t'inquiète, mais déjà, entendons-nous sur ce qu'est un mythe. Pour ça, on peut s'appuyer sur la définition qu'en donne Claude Lévi-Strauss dans son Anthropologie Structurale, à savoir que, je cite, « La valeur intrinsèque attribuée à un mythe provient de ce que les éléments, censés se dérouler à un moment du temps, forment une structure permanente, et celle-ci se déroule simultanément au passé, au présent et au futur. » En fait voilà, il y a une mythologie propre à l'univers fictionnel du mythe et en même temps, euh, ceux-ci sont intemporels pour le public. Ça fait qu'ils parlent aussi bien des hommes, hommes avec un grand H, d'antan et d'aujourd'hui. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve les mythes au fondement de, de toutes les cultures. C'est aussi pour ça que les motifs des mythes sont réutilisés régulièrement par les artistes, par le marketing aussi, hein, euh, Voilà, parce que c'est des éléments en fait qui parlent à tout le monde. Au bout du compte, ce n'est pas si étonnant si Park Chan-wook réutilise des figures mythiques dans ses films. Dans All Boy, les personnages font explicitement référence à un mythe littéraire d'ailleurs, celui du comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas, père si je me trompe pas. Et le héros de cette histoire, Edmond Dantes, c'est un personnage emblématique de la vengeance parce qu'il se lance en fait à la poursuite des gens qui l'ont envoyé en prison pour obtenir réparation. Tu comprends que, au dessous, Edmond... Voilà, c'est ce kiff-kiff, en fait. Mais de façon plus implicite, le cinéaste réemploie également pas mal de petits fragments du mythe d'Oedipe. Pour être plus exact, même, on va parler de mythem, pour qualifier ces fragments, en reprenant l'appellation donnée par Gilbert Durand, qui est un grand essayiste français, qui a beaucoup travaillé sur l'imaginaire de la mythologie. Si toi-même, tu t'intéresses à la mythologie, tu sauras que les mythes, ce euh, sont des histoires à plusieurs voix qui ont traversé les âges et connaissent plusieurs versions. On peut dire qu'en fait, il y a un fil rouge et que les différents auteurs, les différents textes qu'on a recueillis, montrent des petits changements, des petites variations. Pour ce qui est de l'histoire d'Oedipe, on en trouve déjà des traces chez Homer dans l'Iliade et l'Odyssée, mais aussi chez Chille, chez Euripide, mais la version la plus connue, il me semble, c'est celle de Sophocle, Oedipe III, dont je dirais que les variations nous sont les plus familières en fin de compte. Pour te donner les grandes lignes du mythe d'Oedipe, tout commence avant sa naissance avec ses parents, le roi Laios et la reine Jocaste qui règnent sur la cité de Thèbes. Un jour, l'oracle leur annonce que s'ils ont un fils ils vont mourir. Bon, après, il y a une histoire de malédiction derrière tout ça, mais ça ne nous intéresse pas vraiment ici. Pour contrer la prophétie, Laïos et Jocaste ont un fils. Logique. Mais ils s'en débarrassent hors de la ville, comme ça, hop, le problème est réglé. Ce petit, bah, évidemment, c'est Oedipe. Et alors que ses parents biologiques s'attendent à ce qu'il meure loin d'eux, voilà. En fait des gens de la cité voisine le trouvent et l'adoptent Sauf que ça il va l'apprendre bien plus tard une fois devenu adulte Et c'est pourquoi il va se rendre, il va vouloir en tout cas se rendre à Delphes consulter l'oracle Mais en chemin il croise un vieillard avec qui il se querelle et qu'il assassine Sauf que bah le vieux c'était la Yos, son père, ce qu'il ne sait pas bien sûr Mais bon la mort était prophétique. Bon ensuite il continue son chemin tranquille et il passe par Thèbes où il voit qu'une sphinge sème la terreur, certainement depuis sa naissance et en gros le résultat de la prophétie, tout ça, tout ça le malheur, bref. Bon la sphinge lui pose euh, la fameuse énigme, il la résout, il libère Thèbes et en plus de ça il gagne le droit d'épouser la reine Jocaste, sa mère, ce qu'il ne sait pas non plus, mais avec elle il va avoir quatre enfants dont une certaine antigone. Si t'as eu des cours de français on a sans doute entendu parler mais on reviendra sur son cas plus tard. Les deux intrigues en fait se rejoignent par cette exigence de vengeance et l'aveu d'un inceste insoupçonné. Maintenant tu commences à voir un petit peu le rapport entre les deux histoires et nous allons pouvoir voir ensemble comment Park Chan-wook réutilise les items propres à Oedipe dans son film. Tout d'abord on va s'attarder sur le motif de la vengeance en tant que tel pour ensuite nous intéresser au schéma familial incestueux à la fois condamnable et salvateur pour finir sur le symbolisme de la langue et de certains Sens, certains indices, si t'as le film, quand même tu sais. Commençons par la vengeance All Boy c'est un thriller dont le thème même est la vengeance, elle y est brutale, cruelle, mise en scène de façon épique par Park Chang-wook qui utilise la musique en même temps pour apaiser la violence de son héros anti-héros en déchéance qui est au-dessous. On peut quand même noter dans un premier temps qu'il existe des représentations de la vengeance qui sont plus Positive, notamment dans le mythe de Zip, où la vindicte est salvatrice d'après l'oracle en tout cas, la réparation du régicide devrait sauver Thèbes, tout simplement. Le film lui est quand même plus ancré dans le concret, puisqu'il n'y a pas de grande quête à accomplir, il n'y a pas de grand acte, grand geste héroïque. Néanmoins, l'antagoniste fait subir un châtiment au personnage de Dessous qui est une visée purificatrice. En effet, Lee Oujin. L'adversaire de Dessous entretenait une relation incestueuse avec sa sœur, l'histoire Et le scandale causé par la révélation de cette euh, relation va. Bah pousser la jeune fille à mettre fin à ses jours. La formatrice en psychologie Corinne Morel explique dans son dictionnaire des symboles, mythes et croyances que l'inceste est un tabou universel, fortement ancré dans toutes les sociétés humaines et condamné quelle que soit sa forme. Suite à ce drame, Neo-Jin va se faire dieu vengeur et imposer sa sentence à Odessou parce que la responsabilité plane sur lui en fait. Le but est de rétablir la réputation de sa sœur, de lui rendre sa, sa pureté. En fin de compte, la jeune fille a subi le même sort que la cité Thébène. Son frère a défié les lois humaines et l'a perdue dans une relation charnelle, tout comme Laios et Jocas ont enfanté malgré la sentence promise par la prophétie. Dans un cas comme dans l'autre, punir l'inceste revient à rendre l'objet souillé à son état de gloire originel. Toutefois, tu noteras quand même que Li Wu jin c'est pas son crime à lui qui punit, c'est au-dessous. Pour lui, l'inceste, euh, visiblement, c'était pas un problème. Par contre, il veut venger la mort de sa sœur, et pour lui, c'est au-dessous le responsable en ayant parlé. Du même coup, et de façon volontaire, il lance celui qui l'a fait prisonnier sur ses traces, et par le biais de l'hypnose notamment, il va lui faire subir un sort tout aussi comparable, et le torturer légèrement psychologiquement. Le parallèle ici entre le mythe de Deep et Boy est plutôt évident, puisque d'une le roi de Thèbes est en quelque sorte responsable du suicide de sa femme Jocaste, en tout cas dans la version de Sophocle se suicide quand elle comprend qu'elle s'est mariée avec son fils et a eu des enfants avec lui, tout comme au Dessous, et plus ou moins responsable du suicide bah de l'ISOA et en même temps du meurtre de sa propre femme, même s'il l'a pas tué directement. Et d'un autre côté, les deux hommes mènent tous les deux l'enquête envers et contre tout pour lever le voile sur la vérité et ça va leur retomber dessus. Bah oui, tu le vois bien, les personnages s'entêtent et ça, malgré les mises en garde, ils lèvent le voile sur une vérité qui est accablante pour eux et c'est eux qui vont en payer le prix plus qu'autre chose en fait. Il y a un côté karmique hein, dans cette histoire, on leur dit de pas forcer et ils forcent. Bah. Nous voilà donc avec deux personnages qui poursuivent leur inquisition, qui vont se retrouver accablés par une vérité qui leur est insupportable et pour laquelle ils vont se punir eux-mêmes. D'un côté, Oedipe a perdu sa femme et sa mère, il a tué son vrai père, ses parents adoptifs il me semble qu'ils sont morts, enfin peut-être. Alors ce que nous dit la pièce c'est que pour ne plus jamais voir, je cite, les maux qu'il avait souffert et les malheurs qu'ils avaient causés, Oedipe Choisit de s'exiler hors de Thèbes, la cité du Fatoum, auquel il n'a pas pu échapper. Quant à Odessou, lui, il choisit de se faire prisonnier lui-même par l'hypnose, et c'est parfaitement illustré par la musique. En effet, le thème musical de Mido, sa fille et amante, est intitulé Last Waltz, c'est-à-dire la dernière valse. Le thème résonne plusieurs fois dans le film, et surtout, les dernières images que nous voyons ce sont celles de l'étreinte entre Odessou et Mido, avec cette valse en fond sonore, cette musique circulaire qui les emprisonne symboliquement dans une boucle dont il ne pourront jamais sortir. En fin de compte, Old Boys n'est pas une simple histoire de vendetta. Ses inspirations oedipiennes lui donnent une véritable dimension d'affaires policières et de drame familial. Je pense que tu t'en doutes, il ne faut pas attendre Freud pour se rendre compte que les liens familiaux sont au cœur du mythe d'Oedipe, bien sûr, et en même temps, du coup, bah, de boy. Ceci dit, il y a une différence quand même assez importante entre euh, le film et le mythe, surtout dans la pièce euh, du coup de Sophocle, puisque et bah, dans Oedipe 3, Jocas a une place relativement importante auprès de Deep. La parole, elle a un rôle à part entière, puis elle se suicide, ce qui apporte une autre dimension au personnage, et va justifier certains gestes de Deep. Alors que dans le film, en fait, il n'est presque pas fait cas de la femme d'Odessous. On apprend qu'il est accusé de son meurtre, donc qu'elle est morte, mais après ça, on n'en entend plus vraiment parler. L'histoire du meurtre est complètement éludée Ce qui nous replace peut-être dans un contexte Je sais pas, peut-être plus réaliste On voit en tout cas que dessous a une... un schéma familial Absolument dysfonctionnel Il est pas là pour sa femme, il n'est pas là pour sa fille En tout cas au début de l'histoire Mais Park chang Wook crée d'autres aspects essentiels au mythe Notamment la mort du père Donc on l'a vu Oedipe tue Laios, ça c'est fait. Ensuite il épouse Jocaste, donc il prend la place de son père, et surtout il va engendrer des enfants avec elle, ce qui fait qu'il est à la fois le frère et le père de ses enfants. Mais au-dessous, lui, il est le père, il est le père de Mido. Et s'il devient son amant après, il doit tuer en fait, symboliquement, une partie de lui-même et c'est ce qu'il fait quand il efface ses souvenirs grâce à l'hypnose. On peut revenir à Corinne Morel sur ce point parce qu'elle nous éclaire sur la symbolique du père quand elle écrit, je cite, que, à l'instar du père de famille auquel incombe l'autorité et la loi, le dieu père décide statue et juge, et d'ajouter même que le père a un pouvoir absolu. En fait, il y a quelque chose de divin dans la figure paternelle, tu vois, en ce sens où au-dessous, se fait grand inquisiteur, de même que Oedipe hein, en fait, il rend justice contre ceux qui l'ont enlevé. Enfin, ceci dit, malgré le pouvoir que se donnent ces deux personnages, ils peuvent pas effacer la vérité cruelle qui leur est révélée, ils peuvent pas revenir en arrière, ils peuvent pas effacer tout ce qui est arrivé, ils peuvent pas effacer la vérité en fait. Oedipe ne peut bien sûr pas ressusciter son vrai père, il ne peut pas reconstituer un foyer, que ce soit avec sa famille adoptive ou biologique, tout ce qui lui reste finalement c'est Antigone, tout comme Odessou, lui ne peut plus être le père qu'il était. Dans les deux cas, il est question de Faire table rase autant que possible, de recommencer sa vie en tout cas, en ayant toujours ces cicatrices du passé qui ne pourront évidemment jamais s'effacer. Et en fin de compte, les deux pères se retrouvent isolés en raison justement de, de cette révélation, de l'inceste. Il ne reste que leurs filles respectives à leur côté. D'une part, on a Antigone qui part en exil avec son père, et de l'autre, il y a Mido qui reste avec Odessou par amour, et dans l'ignorance évidemment de leur filiation. Bye Jean Chevalier et Alain Garbrandt évoquent dans leur propre dictionnaire des symboles la figure de la fille du roi. Associée à l'élément de l'eau et à la maternité, elle est décrite comme l'eau céleste salvatrice, l'aspect rassurant de la mer. Par là, on peut venir contraster le genre de All Boy et de Eudiproix, parce que toutes les deux ce ne sont pas vraiment des des tragédies au sens formel du terme. En fait, elles portent en elles un certain espoir, le fait qu'il y ait une possibilité de recommencer, de continuer, même après tous les malheurs qui sont advenus. La présence des filles aux côtés de leur père, dans cette situation où ils se retrouvent seuls, permet de reconstituer en fait une sorte de duo marital complet, un tout organisé ou un cosmos, en fait, pour reprendre la notion chère ou au... grec-antique. Quelque part, il y a une forme de reconstitution du couple originel, un peu Adam et Eve, surtout dans All Boy, puisque à la fin on voit les deux personnages, ils sont seuls, ou ils sont dans la neige, ok, mais voilà c'est comme s'il y avait vraiment, on efface tout, on crée à partir de rien, et ils sont là, juste tous les deux. Ça reste bizarre parce que c'est le père et la fille. Et puis il y a la dimension virginale des deux jeunes filles qui leur procure une sorte d'aura purificatrice, auprès de leur père en tout cas, Ces pères qui sont brisés, imparfaits et forcés de l'admettre surtout, avec d'un côté oedip qui dit lui-même qu'il est un scélérat impur, et de l'autre côté odessou qui peut finalement dire adieu à la part du monstre qui l'habitait jusqu'à présent, le monstre étant un terme récurrent dans le film pour le qualifier. En fin de compte, les relations familiales sont à l'origine même de la déchéance des personnages, des personnages masculins en l'occurrence, mais l'attachement est si fort que au bout du compte, il ne reste pour ces personnages que le personnage féminin, malgré la relation incestueuse qui les relie. Jin, qui a perdu sa sœur, n'a plus rien à perdre. C'est pourquoi il est prêt à sacrifier tout ce qui lui reste de temps à vivre pour se venger de celui qu'il juge responsable de ce décès. Néanmoins, la disparition de l'histoire qui est causée par la rumeur lancée sur sa grossesse fait quand même pas mal écho à la prophétie euh, annoncée à la Ça laisse sous-entendre quand même qu'il y a peu de possibilités pour une fin véritablement heureuse pour les incestueux. Au regard de la fin d'Old Boy, tout ce qu'il reste à Odessou, c'est une vie plus ou moins anesthésiée quand même. En revanche, pour Mido, on peut espérer quand même quelque chose de plus joyeux parce qu'elle n'est pas au courant. Si rien n'est révélé, l'espoir reste possible. Et oui, parce qu'il faut quand même se rappeler que le sort d'Odessou a été scellé à partir du moment où il a ouvert sa bouche. Et ouais. Et c'est précisément ce que Park Chang-wook a bien saisi je trouve, dans le mythe d'Oedipe. C'est tout l'enjeu qu'il y a autour de la parole. En effet, lorsque Oedipe mène son enquête, il ne va pas arrêter de forcer les gens à parler, même quand ceux-ci lui disent que vaut peut-être mieux pas fouiller trop parce que ça pue quand même derrière, et que bon, il risque de le regretter légèrement, le petit. Hein. En fait, en faisant comme ça, il boucle simplement la boucle, puisque son destin a été scellé avant même sa naissance par les paroles divines de l'oracle. Pas de prophétie dans Old Boy bien sûr, seulement des bruits de couloir, seulement, qui vont avoir raison de l'histoire, et par extension, de Yi qui, voyant sa vie gâchée, va gâcher celle de au Et au bout du compte, il faudrait appareiller que si les deux avaient un peu arrêté de parler et avaient pris le temps d'écouter les autres, leur vie aurait été un petit peu différente. Puis je le répète, Oedipe, on lui a dit plein de fois, force pas mec, et de l'autre côté, c'est pareil pour Oedip. à chaque fois on lui dit, qui parle trop, mais les deux, ils peuvent pas s'en empêcher, ils continuent. Bon, on voit ce que ça donne. Alain Moreau nous dit un truc intéressant quand il reprend la théorie du bouc émissaire de René Girard, puisqu'il souligne, je cite, qu'il y a des catégories et des individus qui sont sont particulièrement exposés à la persécution, infirme, tout individu qui éprouve des difficultés d'adaptation. Bah ouais en fait quand il pense deux secondes, c'est un étranger quand il arrive à Thèbes. Et En plus de ça il est infirme, il boite et ça il le doit à ses parents biologiques quand même qui l'ont légèrement attaché à un arbre par les pieds, au calme. D'ailleurs Oedipe ça veut dire pied enflé, comme ça si tu sais pas tu sais, au dessous lui c'est un mec hein, peut-être pas inadapté non plus mais euh, qui préfère se réfugier dans l'alcool avec ses amis plutôt que d'essayer au moins d'être un père ou un mari exemplaire voilà les deux gars c'est juste des cibles faciles et là le sort va les frapper violemment eux-mêmes vont redoubler de violence envers eux en s'auto mutilant et pas n'importe comment parce qu'ils vont tous les deux s'en prendre à un de leurs cinq sens. Dans Oedipe III, une fois que Jocaste comprend ce qu'il en est, elle se suicide, si bien qu'Oedipe, je cite, « ayant arraché les agrafes d'or des vêtements de Jocaste, il en creva ses yeux ouverts ». Ça doit faire mal Cette cécité symbolise évidemment l'aveuglement dans lequel Oedipe a vécu toute sa vie en ignorant qui sont ses parents, qui il était lui-même quelque part il retrouve la vue, en se crevant les yeux, il acquiert une forme de savoir dans Old Boy, Odessou va s'en prendre à un autre de ses organes, ayant appris la vérité de son lien avec Mido, de façon assez cocasse et gênante Odessou est pris de folie il perd totalement la raison, et même si ce sont ses yeux qui ont fait qu'il était témoin de l'inceste en fait, entre Lee Jin et sa sœur, il se coupe la langue parce que ce sont les mots sortis de sa bouche qui ont été à l'origine de la rumeur fatale sans langue, c'est plus difficile de Parler. Au bout du compte, alors que le mythe de Zip s'interroge euh, sur la connaissance et l'impossibilité d'échapper au Fatum, Old Boy est un film un peu plus pragmatique, on va dire. Le film revient sur la source du drame, la parole. Si le verbe peut être créateur dans un sens performatif, il peut être aussi totalement l'inverse, il peut être complètement dévastateur, et c'est ce qu'explique Chevalier et Brandt lorsqu'ils disent que, en tant qu'instrument de la parole, elle crée ou anéantit. son pouvoir et sans limite. Le geste d'Odesu vient en fait corriger le caractère destructeur, de son appendice. Finalement, il a acquis aussi une forme de savoir comme Oedipe et il s'est purifié par l'ablation. Sympa. Au bout de cette réflexion, on comprend que Allboy s'inspire en partie d'un mythe qu'il pousse plus loin dans sa problématique de la prophétie. On l'a vu, la parole lève le voile sur les vérités cachées. Elle est aussi un outil de colportage et de déformation de ces vérités. Elle dit le vrai autant qu'elle est l'arme du crime. Elle est en même temps le motif et la sentence. Et c'est cette ambivalence qui fait qu'elle est dangereuse. Pashan dans ce thriller psychologique qui est Old Boy fait de haut dessous sous un Oedipe moderne. Il fait preuve, comme le héros mythique, d'une détermination sans borne. Il s'obstine, il va au bout sans limite. Si t'as vu la scène où il se bat dans le couloir et qu'il défonce tout le monde, y a pas à douter que le mec, il va au bout des choses, il a peur de rien et surtout il lâche rien. Ceci dit, l'intrigue Boy n'est pas celle du mythe d'Oedipe. Elle est bien plus réaliste, la violence y est bien plus explicite, le destin n'y est présent que par l'hypnose, et puis surtout c'est pas une lutte contre des forces divines, C'est un combat entre hommes, rien de plus, rien de moins. All Boy est un film qui explore l'humanité dans ses obsessions, ses cruautés, mais aussi ses rédemptions. Et en partant du mythe... C'est évidemment à l'humanité, ou du moins, en tout cas à son public, qu'il s'adresse. En partant d'une histoire que ce dernier connaît déjà, il lui en offre sa propre version. Finalement, Park Chan-wook rejoint Sophocle les autres auteurs de l'Antiquité dans la culture collective récompensée du Grand Prix du Festival de Cannes en 2004. « All Boy » est un film qui a été reconnu et qui a même connu un remake par l'un des grands noms du cinéma hollywoodien, Spike Lee. J'ai pas vu le remake et il me tente pas trop, mais c'est quand même gratifiant, non Alors si « All Boy » de Park Chan-wook n'est pas un film mythique, il n'en est pas moins un film culte. Et voilà, c'est tout pour ce mariage momentané entre Oedipe et Odessou. N'hésite pas à me dire si t'as vu d'autres films ou d'autres œuvres, que ce soit des, des séries, je sais pas, des mangas, des romans, qui sont tirés un peu d'autres mythes. Moi je trouve ça toujours hyper intéressant de voir comment ces, ces vieilles histoires sont réutilisées et d'une manière générale comment les, les œuvres s'influencent les unes les autres. En tout cas j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas tu peux me mettre un petit pouce en l'air bien sûr toujours. On se retrouve mi-décembre pour une vidéo de ce format qui sera peut-être un petit peu plus courte et comme ce sera juste avant noël et ben on va parler déballage de cadeaux ou cadeaux plus précisément et quel cadeau justement un objet coloré fun pop à toi de savoir lequel maintenant je te lâcherai quelques indices évidemment toujours sur les réseaux comme j'avais fait pour euh, cette vidéo et la précédente à voir si tu trouveras on se retrouve déjà pour le 27 novembre pour une vidéo de recommandations culturelles je t'ai préparé une petite liste sympa j'espère que tu auras aussi des trucs euh, pas mal à me partager parce que euh, voilà quoi avant noël c'est cool d'avoir des recommandations surtout prends soin de toi c'était or et on se retrouve très vite pour parler pop À travers ah, pff, ah, plus de chacune, ce n'est pas si étonnant.